Salut à tous, on est de retour sur le plateau. Et donc voilà, je pense que ceux qui nous suivent fidèlement doivent se souvenir de Sandra, Sandra Logier. Bonsoir. <rire> Sandra qui est. tu es, tu es professeur de philosophie je suis professeure de philosophie mais j'ai euh, une double casquette dont je voulais profiter ce soir puisque je suis professeure de philosophie euh, à la Sorbonne mais je suis aussi euh, au CNRS et je m'occupe en fait d'organisation, euh, de la recherche, euh, de diffusion, des rapports entre sciences et sociétés et du coup euh, c'est vrai que je suis très intéressée de ce point de vue là aussi par... Euh, ce qui se passe ici, hein, puisqu'il y a vraiment une grande réflexion. Alors, c'est un mouvement politique, euh, c'est une occupation, mais c'est aussi, euh, évidemment, un mouvement de connaissance. Hein. Il y a vraiment un grand désir de savoir, de comprendre. Euh, et, euh, de s'éduquer les uns les autres, finalement. De s'éduquer les uns les autres. Moi, je connais beaucoup de collègues, enseignants et chercheurs qui sont très contents de participer, soit de s'exprimer, soit d'écouter. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, aussi un mouvement qui est en phase avec euh, une volonté euh, de connaissance euh, dans la société, avec l'idée que les gens doivent être informés pour prendre leur destin en main. Oui, c'est-à-dire de choisir par eux-mêmes Décider par eux-mêmes. L'idée, c'est que les gens savent par eux-mêmes ce qui est bien pour eux, mais que du coup, il faut aussi qu'ils acquièrent des compétences pour, pour décider eux-mêmes, au lieu de se faire dicter leurs choix. Euh, ou qu'on pense toujours qu'ils euh, résistent à tout, qu'ils ne veulent rien faire. En fait, il faut vraiment euh, avoir, les, avoir les connaissances. On a reçu euh, Jacques Testard il y a quelques jours, on parlait de ça. Et euh, il m'expliquait justement la différence entre la vie et l'opinion. Et de dire euh, effectivement l'opinion c'est quelque chose d'un peu léger, d'un peu subjectif, qu'on peut se faire euh, rapidement à travers différentes informations qu'on reçoit par différents médias, mais par bribes. On finit par avoir une sorte d'instinct prémâché sans avoir vraiment approfondi les tenants, les aboutissants de la question. Et il me dit par contre un avis c'est autre chose. Un avis c'est une question qu'on a pu creuser euh, chacun euh, selon différents prismes, avec des, des avis contradictoires parfois, pour finalement réussir à obtenir un résultat qui nous est propre et qui est une conviction qui n'est pas... Juste juste une opinion légère. Du coup, j'en profite pour vous présenter Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène, qui travaille donc au CNRS Alors voilà, je travaille au CNRS, euh, auprès, de, auprès du président du CNRS. Euh, je ne suis pas scientifique et je ne suis pas chercheuse, comme Sandra. Non, mais, mais tu je, travailles avec mais, le nombre mais, de chercheurs et de scientifiques. Ah, je travaille, euh, oui, depuis, euh, depuis longtemps avec le, avec le monde des chercheurs. Voilà. Comment là, tu comment définirais d'ailleurs, excuse-moi, le CNRS pour des gens qui entendent l'acronyme souvent, mais qui ont du mal finalement à savoir ce que c'est alors, le CNRS, euh, on, on c'est le Centre National de la Recherche Scientifique. Donc, ce sont euh, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens euh, qui travaillent sur tous les domaines scientifiques. Euh, on couvre quasiment la totalité des champs scientifiques. Ça passe des mathématiques, de la géographie, de la philosophie, euh, de la physique, des nanoparticules. De, de... On a du mal à dire, par exemple, que la philosophie est une science. Si, ben, Sandra réagit. Non, je parle de l'opinion publique. L'opinion oui. publique va avoir l'impression que la science, c'est de la recherche biologique, de la recherche physique, technique, mathématique. On va avoir du mal à rentrer les sciences sociales Alors, par exemple dans la science en général. C'est vrai que c'est le, le vieux débat entre les sciences dures et les sciences molles. Alors tout ça, c'est un peu passé. Un, ce sont un peu des clichés comme les clichés euh, du savant fou dans son laboratoire, comme le cliché du savant qui ne parle plus à la société, qui ne s'intéresse pas à la société. Ça, ce sont vraiment des clichés et je dois dire que moi, on, on voit vraiment, vraiment euh, que les mentalités ont changé dans, dans, dans, le monde des, dans le monde des chercheurs et que cette, ce besoin de transmission, même s'il est inscrit dans les missions du CNRS, ça fait partie des missions du CNRS, la transmission des connaissances, c'est vraiment, vraiment quelque chose que les, que les chercheurs, que les ingénieurs, que les techniciens ont à cœur. Euh, alors après, pour, faire, pour dire quelque chose qui est important, c'est qu'au CNRS, il n'y a pas seulement une élite intellectuelle. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y, y a aussi des ingénieurs. On peut rentrer au CNRS avec un CAP de mécanicien ou de fraiseur. D'accord, voilà. mais ça, c'est des gens, un, chose, un truc voilà. que les gens ne savent voilà. absolument pas. Ça, c'est des gens, c'est des choses que, que les gens ne jamais démarché en voyant L'accompagnement, euh... les chercheurs, ils ont besoin d'un certain nombre de compétences. Et, de, et, de, et administratif pour pouvoir faire leur recherche. Et ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas. Mais du coup, est-ce que euh, si moi qui suis un peu en recherche de connaissances, qui voit beaucoup de documentaires, etc., j'ai cette impression-là, est-ce qu'on peut se dire que finalement... Il y a peut-être un nouveau modèle à trouver dans la transmission, déjà la définition de ce que vous êtes, et puis dans la transmission de ce que vous êtes, parce qu'on n'a pas l'impression, par exemple, que le CNRS est une chaîne YouTube où fasse des films didactiques pour éduquer les gens, le public. Mais on a un site qui s'appelle journal.fr qui est un vrai média scientifique de vulgarisation avec des articles qui sortent tous les jours. On a une structure qui fait des films et des, des, films et des vidéos et des films qui sont utilisés sur, tout, sur tous les médias. Euh, on a un compte Twitter, euh, on a même récemment euh, utilisé sur un événement des, des, des, des réseaux sociaux comme Snapchat, euh, enfin voilà, on a une page Facebook. Euh, donc, on, on est obligé. Ça fait partie aussi de la vie quotidienne des chercheurs de de de, de communiquer via les réseaux sociaux, d'avoir des blogs. Euh, euh, voilà, c'est c'est c'est la vie quotidienne dans les labos, ça, quand même. Et tu veux dire que donc, en dehors du circuit scolaire, il y a des vidéos qui sont accessibles à tous, que je, tout en chacun peut aller regarder pour essayer en de comprendre des en concepts. En tapant c'nrs, c'nrs images. Et euh, vous allez tomber sur euh, un, un lot de films absolument magnifiques, euh, très didactiques et assez simples. Et je dis pas ça pour, pour vendre. Non, mais, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est voilà. Et surtout CNRS, lejournal.fr. Euh, tous les jours il y a des articles, tous les jours il y a des vidéos, des commentaires, des réactions. Je vais Par laisser vous suivre, des commentaires. Ça m'intéresse, ouais. moi j'adore ça. <rire> je crois que le métier de chercheur, il s'est vraiment transformé depuis. Peut-être une petite dizaine d'années. Ça a vraiment changé et ce n'est plus du tout ce qu'on imagine. C'est vrai que la plupart des chercheurs, maintenant, euh, ben c'est comme les professeurs d'université, mais c'est plus évident puisqu'ils enseignent. Mais même les chercheurs qui travaillent dans des domaines très techniques, ils savent aussi qu'ils doivent en fait diffuser leurs connaissances auprès de la société et que la science, elle se fait pas justement dans l'isolement, dans un labo entre soi, mais la science elle se fait dans le monde hein. de toute façon, elle est inscrite dans une société s'il n'y avait pas des sociétés pour les soutenir, avec de l'argent public notamment, il n'y aurait pas de science donc le Centre National de Recherche Scientifique c'est aussi une structure nationale qui est financée avec l'argent du contribuable hein. c'est aussi pour ça qu'il y a une confiance dans cette institution parce que elle n'est pas entièrement financée par des capitaux privés. On est bien d'accord. Hein. Et donc, il y a des comptes à rendre à la société. Et donc, la science, elle doit aussi être utile à la société. Là, tout le monde en est de plus en plus conscient. Et la, la science, elle n'est pas par définition utile quoi qu'on fasse. On a eu des tables d'exemples euh, dans l'histoire de, de cas où la science n'a pas été forcément euh, quelque chose de positif pour la société. En réalité, il y, a, il y avait euh, à l'époque des Lumières, ce qu'on appelle les Lumières, au XVIIIe siècle, Rousseau, euh, euh, Voltaire et compagnie, il y avait l'idée que plus on augmentait la connaissance, plus l'humanité euh, allait progresser, être plus heureuse, etc. C'était ça l'idée de progrès. En, en oui, C'est-à-dire est... la culture pour tous, le partage ouais, du savoir, partage la du savoir, collaboration autour le des Le partage des du savoir, euh, les lumières, c'est ça, c'est en gros éclairer l'esprit et dès lors qu'on avait plusieurs sciences, eh bien, on aurait une société, une société meilleure. Ça paraissait euh, assez évident maintenant. On est toujours d'accord avec ça. On hein est d'accord avec ça, sauf qu'on sait aussi que la science ne suffit pas. Euh, c'est vrai que, par exemple, euh, bon ben, bah, les, euh, les, les, pendant la, euh, la période euh, du nazisme, par exemple, c'est une période où euh, il y avait énormément de science. Hein, L'Allemagne c'était le pays de la science, c'était oui, le pays de la culture. Du coup, dans voilà. la science, c'est-à-dire, il euh... fallait, euh, voilà, ou par exemple l'atome c'est une invention magnifique il y a encore aujourd'hui toutes sortes de conséquences extrêmement positives dans des usages pour la santé euh, les, les rayons etc mais c'est aussi quelque chose qui a donné lieu à des découvertes pièce, euh... à, à des découvertes extrêmement néfastes euh, donc euh, la bombe atomique etc de même euh, on a vraiment euh, constamment en fait des, euh, les, le réchauffement climatique tout ce qu'on déplore en ce moment le, le changement c'est quand même aussi le résultat des découvertes techniques qui ont amélioré le sort de l'humanité, mais qui ont aussi détruit des choses. Donc, on est dans une position beaucoup plus ambivalente maintenant sur la science. Tu as l'impression qu'il y a plus de principes de précaution aujourd'hui, maintenant qu'on a vu pour la première fois il y a 20, 30, 40, 50 ans, que les choses qu'on concevait pouvaient être des, des améliorations techniques, mais pas forcément toujours des progrès. C'est-à-dire que ça, ça a facilité certaines choses, mais tout en mettant en péril parfois des choses fondamentales. Est-ce qu'on fait aujourd'hui un peu le tri entre l'essentiel et le superflu Je te dirais dirai deux choses là-dessus. D'abord, ce n'est pas la peine de parler en termes de principes de précaution. Ça veut rien dire en fait. Euh, on s'en est aperçu de plus en plus. C'est quelque chose qu'on va afficher, mais en réalité, on ne sait pas du tout euh, quel. On s'en sert pour les précaution. lois, par exemple. C'est-à-dire qu'on s'en sert, par exemple, euh, dans le fait qu'une loi puisse être légiférée sans forcément avoir euh, vraiment creusé les conséquences possibles. On peut penser à l'Europe, par exemple, oui, qui a à une époque où on n'a pas oui, réellement anticipé oui, les conséquences. Oui, bien sûr. Tu penses que c'est après Ça s'appelle ça, ça ou... le principe de précaution, si tu veux. Ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire essayer de penser l'ensemble des conséquences. De de ce qu'on décide, tu vois. Mais ça, c'est un principe plutôt qu'on dirait euh, de prudence ou de discernement. Mais c'est pas la même chose que précaution, parce qu'on s'est aperçu que finalement, ce principe, euh, il pouvait empêcher d'explorer certaines choses intéressantes. Par contre, il empêchait pas du tout de faire des conneries. Dans... Donc, c'est pas, c'est pas quelque chose. cest c'est un, est, un qui élément de langage qu'on utilise aujourd'hui, mais qui oui, veut pas dire grand-chose. Qui veut plus dire qui veut, qui veut plus dire grand-chose. Par contre, c'est sûr que maintenant, le lien entre progrès pour l'humanité et progrès scientifique, il est pas du tout direct, c'est-à-dire que c'est à nous de le faire. En fait. Ça dépend de nous, c'est pas automatique. C'est à nous de faire en sorte que le progrès de la connaissance soit un progrès pour la société, pour les humains, mais surtout aussi pour tous les humains, parce que on a quand même eu des siècles de progrès scientifiques et techniques qui ont profité qu'à une petite partie de l'humanité. On s'en rend compte maintenant avec tous les débats là aussi, euh, suite euh, à la, la COP21, je, je pense que... Peut-être qu'on explique un peu ce que c'est, mais en tout Quand cas, les gens connaissent discussion sur le mais climat, mais... Ouais, ouais. autour du climat, euh, ça pose aussi la question des inégalités euh, globales. Hein, parce qu'il y a des gens qui, euh, vraiment, ont profité de toutes les innovations techniques, euh, se sont en fait développées, d'autres euh, moins. C'est peut-être leur tour aussi euh, de polluer, de tout pourrir, en fait. Pe peut-être qu'on n'a pas aussi pensé beaucoup à... Enfin, on commence à y penser maintenant, mais on a pensé très tard à l'aspect la, euh, patrimoine de l'humanité d'une découverte. C'est-à-dire, par exemple, je pense euh, aujourd'hui, on a un problème d'océans de, de, de, qui monte, de fonte des glaces, et on a un continent entier qui meurt de soif. On pense à la désalinisation de l'eau de mer, qui est un brevet qui est israélien aujourd'hui, mais qui coûte extrêmement cher. On a du mal à comprendre pourquoi euh, cette technique-là, aujourd'hui, n'est pas mise à la disposition de tous, parce que finalement elle permettrait aux petites îles de la COP21 de rester à flot et de ne pas être engloutis si on n'allait euh, pas jusqu'au 1,5 degré. Et ça permettrait aussi à tout un continent de pouvoir euh, avoir une agriculture florissante et d'arrêter de, de mourir de soif. Mais vous avez raison, c est, c est, il, faut, il faut toujours expliquer les, les, la plus-value de la science. Il faut faire très attention et je pense que c'est important de le dire ici sur le, le, le, la montée quand même d'un certain nombre de phénomènes anti sciences qui ah bon existent actuellement et qui, et, et qui ont toujours existé, mais euh, mais, mais voilà, y a, y a mais il y a la, la, la prudence, différence. effectivement, par exemple, euh, voilà, le sur, un sujet, osens, sur un sujet, sur un sujet qui est quand même qui revient régulièrement, comme l'expérimentation animale, voilà, euh, euh, sur. Voilà. Il y, a, il, y a, il y a quand même... On et parce sent... il y a des scandales aussi sur les vaccinations. Oui, sur les vaccinations. Sur... Mais on sent qu'il y a quand même sous-jacent euh, que, que la science n'est pas forcément... C'est ce que disait Sandra, que la science n'est pas forcément vécue comme une source de progrès, mais peut être vécue aussi comme un danger. Que les progrès de la science peuvent être vécus par un comme un danger. Et, et je pense qu'il faut, il faut... Parce par que principe, ça en a été aussi, des ça dangers. Ça en a été, mais bien sûr. C'est-à-dire comme... que du mais coup, euh... le principe de... de, de, de le fait d'éduquer les gens... Oui, mais comme, comme l'économie, comme le commerce, à partir du moment où on a fait bouger ça les gens. Mal, pro... je, je suis ouais. d'accord avec, avec vous, avec toi, je, peux, je vais te tutoyer ouais. parce que je suis ta Sandra. Ouais. Mais du coup, euh, du coup euh, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est pas bon signe aussi qu'il y ait des débats contradictoires c est, c est très Parce bon que signe. ça veut dire que les gens s'intéressent, qu'ils cherchent à avoir une opinion et que du coup, ils essaient de peser le pour et le contre avant de se faire une opinion, de se laisser dicter une opinion ouais. par des médias. C'est très bon signe et puis ça veut dire aussi que les nouveaux médias et notamment les réseaux sociaux permettent une circulation des connaissances et une circulation de l'information qui existait peut-être Moins il y a une dizaine d'années. Donc il faut savoir utiliser ça pour diffuser des connaissances scientifiques qui sont source de progrès, enfin voilà, qui, qui peuvent aider à comprendre et aider à expliquer tout ce qui se passe actuellement. et euh, on, Avec Sandra et, et, et le CNRS, on a beaucoup travaillé autour de, de, de, des attentats, puisqu'on a même lancé un appel à projet. Il faut essayer de comprendre, il faut essayer de comprendre pour expliquer. Et, et ça, et il ne faut, faut pas avoir peur de la science. Moi, je pense que c'est un message essentiel qu'il faut non, faire. Je, je pense que les gens n'ont pas peur de la science, mais par contre, je pense qu'il faut aussi dissocier euh, progrès technique et science, parce que ce n'est pas la même chose. La science n'est pas toujours un progrès technique, et un hein. progrès technique n'est pas toujours de la science non en... plus. J'ai essayé de parler brièvement du transhumanisme, par exemple. Effectivement, on atteint des limites où on se demande euh, si on n'est pas justement dans des métaphores de Frankenstein, et où on, on ne cherche pas justement à, à aller dans quelque chose où le mieux est l'ennemi du bien, et où finalement, pour acquérir un peu de confort, pour avoir pour pouvoir envoyer un texto sans les mains, on va se faire greffer des puces dans le cerveau qui vont finalement permettre à des gens d'explorer nos pensées, donc de perdre euh, notre individualisme, notre liberté. On est obligé de s'interroger là-dessus parce que ça, ça arrive malgré nous. Hein ça serait bien, bien d'explorer nos pensées. <rire> ça serait bien d'explorer nos pensées, non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aimerais bien que mes pensées m'appartiennent, ça serait formidable. Ouais, je crois que, je... Oui. je crois qu'elles appartiennent. Non, mais je crois que ça, il faut aussi euh, vraiment euh, faire la part de, de ce qui est, est exactement comme expérimentation et ce qui est un peu euh, du fantasme aussi il hein, y, y a énormément de choses qui se passent hein, c'est vrai, mais euh, pour l'instant et il euh, n'y a pas encore euh, de moyens techniques de euh, greffer des électrodes et de lire, de lire les pensées des gens. On non, en est, mais on, on cherche on en par contre à créer des, des réalités virtuelles. On ah cherche oui, mais à... ça par contre, la réalité virtuelle, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Hein. D'ailleurs, les gens qui jouent à des jeux vidéo, c'est une réalité virtuelle. Beaucoup de gens, ils utilisent aussi des casques de réalité virtuelle, par exemple, euh, pour euh, se soigner du vertige ou des choses comme ça. Il y a des, il y a des tas de... Hein, voilà, ou d'autres Maladie, en en fait... Fait, On voit ce qu'on t'entend pas quand tu parles pas dans le micro, du coup je répète de de tu... Parkinson. Oui. En fait, il euh, y a beaucoup d'usages de, de, de, intéressants de la réalité virtuelle. Il hein, euh, y a toujours des, a des toujours usages des intéressants. Oui, Le oui. problème, c'est que par exemple, on parlait du génisme avec Jacques Testard, je reviens à lui, parce que je pas reçu beaucoup de scientifiques ouais. de ce niveau-là. Et euh, on, on parlait bien. du génisme, et il m'a dit, dans les JT, on va toujours parler des choses positives que ça permet, c'est-à-dire d'éviter certains cancers, ouais. etc. Mais on ne va pas vous dire que c'est aussi euh, une occasion de pouvoir se dire, on va faire un tri, on va enlever les embryons qui, sont, euh, qui ont un risque cardiaque on arrive à, dans un bienvenu à Gattaca qui est aussi effrayant, surtout quand on réfléchit à l'innovation technique l'imperfection est sublime et que la technologie n'amène jamais l'imperfection ce qui nous rend beau et aimable les gens qui nous aiment nous aiment plus pour on nos met. défauts que pour nos qualités donc effectivement à vouloir lisser euh, les choses, ce que la technique parfois permet de faire, on s'inquiète de ne pas perdre l'essence de ce qu'on est c'est à dire euh, quelque chose d'un peu imprévisible et de formidable. Ah mais je crois que la science elle est vraiment aussi euh, fondée sur ce côté imprévisible, elle hein, est vraiment euh, très, très... Euh, les découvertes, c'est aussi le fruit du hasard, etc. Les cetera. accidents la recherche Oui, la recherche, c'est aussi... des. C'est pas du tout quelque chose qui est complètement euh, cadré, programmé comme ça. Et puis par ailleurs, euh, l'eugénisme, euh, comment dire, euh, on n'en est pas... Hein, pas du tout là et si vous voulez, euh, si tu veux, euh, les, les gens qui euh, vous veulent en fait sélectionner etc, c'est pas les scientifiques. Hein. C'est les, les personnes. Hein. C'est-à-dire oui, que coup... maintenant, euh, tout ce qui est, par exemple, interruption de grossesse avec examen, défectus et tout, c'est euh, ça euh, qui est d'ailleurs euh, le plus inquiétant, c'est que ça va être les parents, les familles qui prendront ce genre de décision. Pas, mais ce n'est disait... pas le scientifique. Hein, ce euh... que disait Testa, par exemple, c'est que, euh... enfin, Jacques, euh, que, que ce qui était intéressant aussi, c'est que euh, comme toute chose est un peu, on a l'impression dans l'histoire du monde équilibré autour d'un milieu, plus les gens vont dans un extrême, plus d'autres reviennent en arrière. Donc par exemple, il y a toute une génération de gens aujourd'hui qui ne veulent plus euh, connaître le sexe de l'enfant. Alors que c'était une innovation technique de base il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes couples qui disent « je ne veux pas savoir ». Donc quelque part, on, on a cette espèce de, de résistance qui permet aussi d'éviter que tout le monde aille dans le même sens trop vite même si le, le consommateur aujourd'hui, je dis consommateur parce que c'est ce qu'on dit beaucoup ici, euh, reste maître en ayant le choix, euh, peut-être que demain une mutuelle va dire on n'assurera pas votre enfant s'il n'a pas fait un décodage génétique et au préalable pour prévenir des maladies. C'est normal qu'on se pose ces questions-là aussi oui, bien sûr, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui, euh, on le disait, hein, il y a une méfiance par rapport à la science, c'est vrai. Je du Diable exprès. Ah, hein. Oui, mais il y a aussi, euh, si, si, si, si tu regardes dans le discours de tous les jours, euh, il y a aussi une confiance presque excessive hein, dans la science. On parle tout le temps, on compte toujours sur la science pour euh, découvrir, bah, par exemple, on va dire comment euh, il faut une technologie pour euh, dessaler, désaliniser l'eau de mer. Il faut trouver des nouveaux médicaments contre tel ou tel... Euh, contre telle ou telle maladie, il faut trouver une nouvelle technique pour produire de l'énergie non polluante, pas Le cher. réchauffement climatique c est, à est à dire... quand même extraordinaire pour la science. Ouais, C'est-à-dire que de toute façon, il y a des attentes extraordinaires par rapport à la science et la technique. Donc c'est ça qui, en réalité, compense aussi la méfiance qu'il y a parfois par rapport à la science. Mais les attentes, elles existent encore. Donc de fait, on est, on est quand même obligé de tenir compte de cette de cette exigence-là, et nous, euh, tout ce qu'on essaye de, de faire, c'est d'une part effectivement de soutenir la recherche pour de nouvelles découvertes, de faire en sorte que ces nouvelles découvertes, elles soient orientées vers l'humain, qu'elles soient effectivement euh, faites dans le but d'améliorer le sort euh, de, de la société, et pas que notre société, mais, mais tout le monde. Toutes les et là, je crois qu'il y a eu vraiment un changement. Il y a vraiment un changement, parce qu'on n'est plus dans un, dans un monde purement occidental. Il y a vraiment l'idée du conscience partage. conscience de ce qui se passe hors euh, de nos frontières. Ouais. Comme euh, disait Marie-Hélène, c'est aussi à cause de tout ce qui est médias, réseaux sociaux, etc. Ensuite, c'est vrai que les scientifiques, comme on disait, c'est un nouveau métier. Par exemple, ils travaillent beaucoup avec des données maintenant. C'est tout le truc des big data. Euh, c'est vrai que chacun, maintenant travail avec d'énormes quantités de données qu'il doit traiter, dans lesquelles il doit sélectionner. Et en fait, ça, c'est aussi des, des instruments d'analyse que chacun doit développer et ça change énormément, ça change énormément le métier. Je voulais, réagir à... Je voulais te poser une question pour le coup. Euh... Par exemple, les gens qui travaillent au CNRS, donc avec des fonds publics et qui, qui font de la recherche, les, les choses qui sont découvertes, est-ce qu'elles sont brevetées Est-ce qu'elles appartiennent au CNRS Est-ce qu'elles appartiennent à l'État français À qui elles appartiennent en fait alors elles, alors, elles appartiennent, elles appartiennent au, au CNRS, aux chercheurs et, et aux laboratoires qui, qui les déposent. Ça veut euh... dire qu'il euh, y a des laboratoires privés qui développent des choses au sein du CNRS Non, il n'y a pas de laboratoire privé au sein du CNRS. Ce sont des laboratoires publics. La plupart des laboratoires, c'est de la recherche publique. La plupart, ce sont des laboratoires qui sont associés aux universités donc c'est fait avec les universités dont je... donc je voulais juste ré réagir sur mais donner un tout petit exemple qui, était, qui, est, qui, est, assez, qui est assez révélateur de, de, de l'impact que peut avoir auprès du grand public euh, le label CNRS et le label scientifique et justement en parlant de brevets ou de... on a découvert très récemment qu'il y avait euh, des, des, des produits cosmétiques qui se vendaient avec le, le, le tampon sur, sur la, la, la boîte de packaging approuvé par le CNRS. Sérieusement Sérieusement, en France oui, en France, voilà. Et, euh, et sans qu'on ait bien évidemment été au courant, etc. Voilà. Et, et ça prouve qu'à qu un moment donné, un voilà. Ce moment. donc c'est anecdotique, il y avait juste... Et puis ça s'est réglé. Euh, mais, mais cette notion, effectivement, de transfert économique, de transfert vers la société, euh, elle n'est elle est pas négligeable par rapport aux chercheurs qui doivent aussi chercher de plus en plus des fonds propres, puisque même s'il y a... Euh, pour l'instant, un budget assez constant et, euh, et en tous les cas, euh, au CNRS, une, une gestion qui permet toujours On de recruter. De la des Nobel, il y a pas longtemps, euh... voilà. Donc il faut quand même rester super vigilant, quoi, parce, que, parce, que, parce que si ça, ça s'arrête, ça veut dire qu'on ne pourra pas recruter des jeunes et si on ne peut pas recruter des jeunes, ça veut dire qu'on perd 10 ans. Mais même les, voilà. les jeunes que vous recrutez, j'ai la, la soeur d'une amie proche qui est chercheure et qui me dit c'est très difficile de rester en France parce qu'on me fait des propositions aux états unis qui sont sur des salaires en puissance 10 et que même en restant en France, finalement parce que je décide de gagner moins d'argent pour avoir une sorte d'intégrité et de rester dans du, du domaine public et pas dans du domaine privé on n'a pas toujours les moyens d'aller aussi loin on ne nous donne pas les mêmes moyens donc effectivement les jeunes chercheurs ont déjà d'une du mal à faire des études longues parce qu'ils ont beaucoup de chômage et de deux à se dire euh, je vais pouvoir trouver ma place dans une structure qui va me donner les moyens de travailler. Alors ça par contre qu'il y, qu y ait un vrai problème d'argent et, et, de, et de, de salaire de la recherche publique c'est évident euh, par contre euh, il faut arrêter le mythe aussi de la fuite des cerveaux oui les chercheurs bougent et ça fait partie c'est la recherche internationale et oui ils partent etc. Et, et, et les jeunes chercheurs partent à l'étranger par contre ils reviennent parce qu'en France on leur donne le temps de la recherche et ça euh, et voilà. la liberté peut-être de, de partir sur des projets euh, la liberté de partir sur des projets qui ne sont, sont pas finalisés et euh, quand Albert Fert a trouvé ses, les, les, les puces pour, euh, pour les téléphones il n'est pas parti, euh, il est pas parti en, des, en se disant un matin je vais vraiment me mettre au boulot. Pour je dis pas que les, les voilà. gens partent, hein. je dis qu'ils ont des propositions Mais bien faciles, sûr, ils ont des propositions. Il euh... faut qu'ils les fassent et il faut qu'ils partent, il faut qu'ils qu reviennent parce que l'environnement de la recherche n'est pas le même. C'est l'enrichissement aussi du partage. De toute façon, c'est un, un des univers dans lesquels les gens ont partagé le plus tôt dans l'histoire. C'est-à-dire je crois que, dès le, justement, dès les Lumières et même avant, on a, vu, on a des correspondances entre, entre Freud, entre Einstein et différents, différents autres collègues. Il y a vraiment toujours eu un échange de savoir, même à l'époque où les courriers étaient très Long, de partager ah ouais. ensemble, de, de s'interroger ensemble sur les choses, finalement c'est le, les ancêtres du réseau social, c'est un peu les scientifiques, c'est-à-dire une volonté de mise en commun des, des recherches, c'est vrai Ah c'est vraiment ça, et d'ailleurs, si on regarde l'histoire, avant 1914, avant la guerre, il y avait énormément de correspondances entre tous les savants européens, ça a été une vraie, une vraie rupture en fait, alors avant il y a plein de congrès très célèbres où beaucoup de découvertes se sont faites en commun, donc en effet c'est vraiment déjà les premiers les premiers réseaux sociaux. Et c'est vrai que la science et la recherche, elle se fait euh, vraiment de façon collective. C'est une activité qui est parfois un peu solitaire dans certaines étapes. Mais globalement, euh, c'est vraiment euh, travailler ensemble. Et je crois que c'est ça aussi que les jeunes aiment bien dans, dans la recherche. Hein, Toi par que... exemple, tu fais quoi concrètement au CNRS. Non, mais pour ah, que les ouais, gens comprennent, parce que c'est très abstrait de se dire, on est au CNRS, bon, qu'est-ce qu'on fait en philosophie Alors, au CNRS Sur quoi on en travaille En fait, euh, Marie-Hélène et moi, on est plutôt à la direction, c'est-à-dire qu'on anime la recherche, on, on encourage, on finance, on, on pilote en disant, il faut faire ceci ou cela. Donc on n'est pas dans un labo. C'est génial. Moi, ah, oui, ce oui. Que vous ah, ben, C'est vrai, non, mais on ne fait pas que ça, mais c'est vrai que c'est très important. Par exemple, toutes ces dernières années, on a pu soutenir toutes sortes de nouveaux sujets. Tu disais que le CNRS, on croit beaucoup que c'est que les sciences dures, la physique, etc. C'est vrai que les sciences humaines et sociales, ça s'est beaucoup développé toutes ces dernières années au CNRS parce qu'on voit de plus en plus de problèmes qui sont des vrais euh, problèmes scientifiques mais qui peuvent être euh, réglés que euh, par euh, les sciences humaines et sociales. Et Justement quand il y a eu euh, donc, euh, les attentats en 2015, en janvier, c'est vrai qu'il y avait l'idée qu'en en fait il n'y avait que les sciences humaines et sociales, euh, donc la sociologie, qui en essayant d'expliquer les phénomènes, puis aussi la géopolitique, toutes sortes d'autres euh, domaines, qui pouvaient essayer au moins d'essayer de comprendre ce qui se passait, et c'est la science comme les autres. Il n'y a pas d'un côté la vraie science, puis de l'autre un aspect un peu social. Je ne suis pas en train de hiérarchiser, hein. je suis ah juste ouais. en train de dire que dans l'esprit des gens, sans mettre l'un au-dessus des oui autres, oui, sais on a l'impression que la science, c'est des tubes à essai, des laboratoires, des brûleurs. Voilà. Et, et c'est un peu bah l'image le, euh, d'épinal qu'on peut avoir en tant En fait, d'abord, les tubes à il n'y en a plus beaucoup, c'est-à-dire qu'un labo de sciences dures et un labo. Par exemple, euh, d'humanité un peu numérique, ça va beaucoup se ressembler. Il y a beaucoup de données, il y a des ordinateurs. Euh, il y a... Donc, en gros, maintenant, les outils sont beaucoup numériques des, des deux côtés. Après, il y a évidemment une part d'expérimentation, d'observation. Mais l'équivalent du tube à essai, c'est le chercheur qui va sur le terrain, par exemple, en banlieue, interroger des gens. Ou ici, qui vient ici. Hein, il y en a On beaucoup. a eu une enquête Vous avez au vu enquête début enquête de Nuit Debout. Alexandra bidé toute la bande. Elle, qui elle essayait de voir quel était le profil euh, des ouais, gens ouais, qui ouais. étaient là. Je crois qu'on est arrivé sur un 30-35 ans ouais, euh, voilà. plutôt mixte, euh, Bac ouais, plus 2-3, ouais, ouais. euh, quelque chose ben comme ça. qui est il CNRS qui ont été soutenus pour faire cette enquête. Et donc, on est vraiment là dans de la vraie recherche, et c'est de la science d'aller observer ça, autant que d'aller mesurer le climat tel endroit, etc. Donc, en réalité, on est vraiment dans, dans des domaines scientifiques. Après, je crois que les chercheurs, ils pensent d'une part euh, à, beaucoup plus à diffuser, à faire connaître parce qu'ils voit bien que si les gens ne sont pas au courant ils vont justement avoir une sorte de méfiance alors que tout ce, qu est, tout ce qui euh, vous est familier que vous savez faire euh, vous êtes moins méfiant par exemple les gens ils savent conduire une voiture, bon ben bah, ils vont pas se dire que c'est une technologie super inquiétante avec un moteur on sait pas ce qui est caché dessous etc, parce que ils maîtrisent la situation. Ouais. Alors que de toute façon, on ne sait quand même pas ce qu'il y a là-dedans. Et pareil, maintenant, il y a des labos, par exemple, il y a un endroit qui s'appelle La Paillasse, à Paris, euh, qui mélange des chercheurs, euh, des citoyens, euh, euh, des ouais, toutes sortes de gens, et qui font eux-mêmes de la biologie, euh, ça s'appelle biologie de garage, euh, Do it yourself. Et donc, les Cherchez gens, ils paillasse font eux-mêmes... La pas euh, sur Google, sur un moteur de recherche ouais, propre. Ils font eux-mêmes des expérimentations, et en fait, le, donc, de pratiquer la chose soi-même, ça fait qu'on... On va être beaucoup plus à l'aise, on va plus être inquiet. Justement, quand vous dites quand euh, le, le génisme, euh, les, hein, les apprentissages non, mais parce que ça, etc., ça existe quand même. Bien Il ne faut sûr pas non plus dire aux gens que ça n'existe pas. Non, Il y a quand non, même des recherches qui je sont dépannées. Ça n'existe pas. Mais si les gens dans ces endroits font eux-mêmes ces expériences-là, de manipulation génétique, de fond de la biologie de synthèse eux-mêmes, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est vraiment contrôlé par les citoyens. Moi, je pense que ce n'est pas la science qui est, excuse-moi, qui est remise en question c'est plus euh, par exemple euh, les intérêts privés, euh, le, le lobby des industries pharmaceutiques, euh, l'agroalimentaire qui a un peu de mèche avec eux. On a vu des vaccins vendus par kilotonnes qui n'étaient pas forcément bénéfiques. On revient aussi un peu vers une alimentation bio parce qu'on se demande si dans 10 ans on ne va pas avoir besoin d'avoir un kit d'analyse pour pouvoir tester toutes les pommes, jambons, pommes de terre qu'on met dans notre corps parce qu'on ne sait pas si ça a été irradié, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quelles ont été l'alimentation de la viande qu'on mange, on c'est plus rien il y avait une confiance avant qui a été perdue donc effectivement il y a une interrogation parce que la confiance aveugle qui était donnée dans les années 70-80 n'existe plus et c'est une bonne chose parce qu'on va pouvoir peut-être se faire des opinions propres aujourd'hui alors ce que ce que vous dites aussi ça, ça amène à la transition sur comment la science peut aider à la décision politique voilà et, et ça c'est peut-être autant les on on a on a vraiment beaucoup euh, essayé de transmettre des connaissances sur un milieu scolaire. Sur, euh, euh, Il y a eu énormément d'opérations euh, de, de diffusion de la culture scientifique avec des centres de culture scientifique un peu partout sur tout le territoire, avec des, des opérations comme la main à la pâte de Charpak euh, qui, qui, ont, qui ont vraiment mis la science euh, dans les mains des, des, des gamins, dans les écoles, etc. Ce qui ce qu'on n'arrive pas à faire assez, même s'il euh, y a des progrès, c'est euh, de voir comment la science peut aider à la décision. Par exemple, vous parliez tout à l'heure, tu parlais des, des, des SHS et de l'utilité des SHS. C'est quand même quelque chose qui, concrètement, par exemple, dans tout l'aménagement urbain, la construction d'une ville, la construction de. de euh, enfin, les, les, les sociologues, les géographes, les anthropologues, ils sont utilisés. Ils sont utilisés par les élus, ils sont utilisés par les cabinets d'architectes. Euh, les, les problèmes d'érosion de, des côtes euh, par rapport à des constructions ou à, plan, à des plans d'occupation des sols voilà, il y a tout un tas de choses qui, euh, qui font que la, la science a besoin d'être diffusée vers un monde politique et que ce monde le monde politique et le monde de la recherche les interfaces et les passerelles n'existent pas vraiment encore, Ils existent très peu euh, très peu, en, même si, euh, même si euh, localement ça existe concrètement, mais d'un point de vue peut-être national et européen c'est un peu plus difficile. Et par exemple, alors je faire exprès de continuer à faire l'avocat du diable. Ouais. Jacques Testard me disait euh, 50% des enquêtes scientifiques qui sont publiées dans les plus grands journaux du monde sont fausses parce qu'elles sont commandées. Ben faudra regarder l'interview, il a dit lui de sa bouche, c'est pas moi qui me suis permis de l'avancer, euh, en me disant de toute façon. Euh, les chiffres peuvent parler dans un sens ou dans un autre. Quand un, un laboratoire pharmaceutique a envie de faire passer quelque chose, on peut faire une étude qui va montrer que le glyphosate n'est pas du tout toxique, qui va montrer que l'irradiation à la frontière euh, n'est pas un facteur aggravant des cancers, alors qu'on imagine bien que vu qu'il y a des, des, des particules qui se mettent à exister dans le fruit qui n'existaient pas avant ni nulle part ailleurs, il y a bien une modification du corps du, de l'objet euh, par lequel euh, c'est atteint. Donc effectivement, peut-être qu'on euh, manque de connaissances, mais que pendant longtemps, on n'a pas trop cherché à nous expliquer. Et que surtout, a cherché à nous cacher. Je dis, on, le, le lambda euh, oui. qui n'est pas, euh, pas abonné à un magazine scientifique particulier ou qui n'a pas de connaissances propres. On a un peu pris les gens pour des cons. Je ne parle oui, pas non du mais tout de, oui, organisme. Non, mais il y a des intérêts économiques hein. et il y a des lobbies. On a pris les gens pour des cons et aujourd'hui, ils se disent, quand je mange, je risque d'être malade. Quand je filme, je risque d'être malade. Quand je sors de chez moi, quand je respire. Quand je, je commande un meuble, il y a des patines de meubles aujourd'hui qui font qu'il y a plus de pollution à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc on est quand même hyper à et on est obligé de s'interroger un peu, quitte à de temps en temps tout rejeter en bloc en disant « j'en peux plus, ça me fatigue, j'ai pas le temps », mais de temps en temps de creuser un peu en disant « comment ça marche Qu'est-ce que c'est que ce monde ?» Puisqu'il y a 20 ans, on ne savait pas que tout ça existait, d'un seul coup, c'est une avalanche de connaissances, là où la connaissance peut-être passe d'une extrême à l'autre avant de retrouver un milieu, mais là, on est un peu écrasé sous le poids de la connaissance en ce moment. Non mais là, je rien donc, à dire. Tout ça pour dire, ça pour dire que ce n'est pas une méfiance vis-à-vis -vis de la science, mais une méfiance vis-à-vis -vis de, de certains organes, de la communication qui peut être faite autour de la science ou au nom de la science par des entreprises souvent privées, qui cherchent un peu à faire de la désinformation, d'où la méfiance aussi des gens en général, par rapport à ce qu'on nous dit aujourd'hui, n'est pas quelque chose qu'on accepte de plein gré. On a besoin d'avoir de, des contre-arguments pour être sûr de savoir où on se passe et c'est plutôt une mais bonne nouvelle. Je crois que c'est pour ça qu'il y a besoin de la science en réalité, parce que tu as tout à fait raison de dire qu'il y a toujours un ensemble d'études qui vont être commandées, qui vont être orientées, qui vont être commandées par des intérêts privés. Et ça fait partie peut-être de ce grand nombre de publications dont parle Jacques Testard, qui, disent que, qui dit que, que c'est faux. Et, euh, et de fait, il y avait des scandales très connus autour du tabac, avec des études qui avaient été financées par l'industrie du tabac, qui prouvaient, entre guillemets, que c'était pas toxique. On, on a, voit sur le TAFTA, il y a voilà, beaucoup de choses aussi on, à l'international. On a vu, en ce moment, il y a toutes sortes d'études qui essayent de montrer que le nucléaire c'est absolument génial Mais parce oui, que super. Ça, bat, ça combat le, le réchauffement climatique et en plus vraiment les radiations c'est très très faible et c'est pas du tout mauvais pour la santé et il y en a même qui essayent de prouver que c'est bon pour la santé oui, d'être dans une zone irradiée donc, donc bien sûr il y a toutes sortes de choses comme ça et c'est pour ça justement qu'il faut aussi de la science indépendante et qu'elle soit financée euh, qu'elle soit financée par l'État c'est à dire que euh, du côté du CNRS euh, c'est vraiment une science qui bon évidemment il y a parfois des comme partout comme dans tous les grands organismes euh, à l'international aussi euh, il, y a, il y a des dérapages par endroits mais globalement c'est vraiment une science qui recherche donc euh, la, vraiment de, une sorte de, de, de vérité autonome euh, qui essaye d'être indépendante en fait des, des intérêts privés ça devient de plus en plus difficile parce que on a aussi besoin maintenant du soutien de grands laboratoires privés pour euh, fabriquer un certain nombre de choses, pour soutenir la recherche. C'est vrai que c'est de plus en plus dif difficile, mais euh, par exemple, si on regarde le baromètre, il y a un baromètre chaque année, qui est publié par l'IRSN, c'est un institut de la sûreté nucléaire, et qui mesure la confiance qu'ont les, les Français dans les organismes de recherche. Ben, si vous regardez, alors c'est vrai que c'est à propos du nucléaire, donc il y en a dont, dont, dont on se méfie assez naturellement, mais euh, tu verras que le CNRS est de très loin quand même l'organisme, dans lequel les gens ont le plus confiance. Mais c'est gage ensuite, de sérieux, hein, on tout en le monde a, de, tout tout monde a beaucoup de respect. Et puis le plus bas, c'est le CEA d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une confiance moins forte en fait euh, envers euh, le CEA qui est identifié comme beaucoup plus euh, orientant sa science dans le soutien, euh, dans le soutien du, du nucléaire. Donc, euh, euh... Non, deux, trois minutes voilà. <rire> On va juste finir. Mais du coup, moi j'avais une question. Est-ce qu'il existe euh, au niveau international une collaboration internationale cest par exemple, quand on parle de mettre des choses en patrimoine mondial, est-ce que ça existe Est-ce qu'il y a un, un, une corrélation, un travail international de, de, de sociétés publiques qui, qui travaillent ensemble pour... Est-ce qu'à un moment donné, quand on investit beaucoup d'argent dans la recherche de quelque chose, est-ce que c'est possible de le rendre gratuit Est-ce que c'est utopique de se dire qu'il y a des choses qui vont être accessibles à tous Alors, à une époque où on essaye... Hein, beaucoup la, la recherche, quand quelque chose a été financé part de l'argent public, c'est à disposition du public, tout est euh, tout est gratuit hein. Alors après il y a des histoires de brevets parfois c'est pour parler, ça que je pose la question globalement hein. ça circule, donc la connaissance elle circule énormément d'un pays à l'autre. Elle circule notamment dans les pays, justement. Mais là, la COP21, par exemple, permet le transfert de technologies vers des, des petites îles, vers des pays d'Afrique. On a essayé il y a beaucoup de gens qui sont Alors, intervenus dans des zones où il n'y avait pas trop de possibilités. Il y a des, des écoles aussi incroyables de mathématiques qui sont montées en Afrique, en, en Afrique du ah, Sud, parce que ça n'existait pas. Donc, je voulais savoir s'il y avait vraiment un travail mais la, de, la vraie de partage connaissance, et de connaissances. Elle est par définition partageable. D'ailleurs, c'est le seul bien euh, de qu'on partage. <rire> gratuit, mais surtout que qui, quand on le donne, vous prive de rien. C'est vrai, tu donnes de la connaissance, tu, tu, perds, tu perds rien. C'est rare, parce que, je sais pas, tu donnes tes habits, t'en as plus, donc... Ouais, l'amour euh, existe, l'amour se donne aussi, sans trop, trop ah, qu'on oui, manque. Mais... C'est vrai, mais c'est difficile de transmettre de l'amour à énormément de gens, sauf si on vraiment on est une sorte de personnalité, euh, un saint charismatique. Par contre, la connaissance, il y a maintenant les moyens de la diffuser très, très largement. Donc là, on est justement à un moment de possibilité de partage extraordinaire et aussi où on peut utiliser tout le monde pour produire de la connaissance. Parce qu'il y a tout ce euh, truc maintenant, de la science participative avec les gens qui vont eux-mêmes fabriquer la science en recueillant, en recueillant des données, etc. Donc là, on a un moment de très très grand partage. Donc bien sûr qu'il y, qu y a des brevets, il y a une partie de la connaissance qui reste privée. Mais... Et puis je voulais dire aussi que les, les, au niveau international, c'est vrai que les, tous les organismes de recherche publique sur des gros sujets euh, importants se concertent et il y a, y a quand même des, des collaborations et, et une transmission commune à un moment donné. Quoi. La, la science, elle est. Inter Alors, s'il y a quelque chose d'international, c'est bien la science. Quoi. Oui, c'est ce qu'on voilà. disait au départ. C'est ce, voilà. ce qui a été partagé international voilà. en premier, ce qui a été un réseau en premier. Donc, mmh. Euh, mmh. Mais on est content, en tout cas, d'apprendre que ça, ça continue d'avancer, qu'il y a des choses qui se font dans le domaine public. Et du coup, si les gens sont intéressés par le CNRS, c'est quelque chose qui se visite. Euh, c'est possible. Enfin, je veux dire, il y a un accès au CNRS pendant les journées du patrimoine, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est. Alors, un dans, qu dans, peut... toutes les, dans toutes les. Oui, oui. Euh, euh, ce, en, en province euh, dans les, pendant la, la semaine de la science il y a, il y a régulièrement des, des portes ouvertes dans les laboratoires euh, les journées du patrimoine aussi et puis je pense qu'en règle générale en allant sur les sites internet et en regardant des labos il n'y a pas un labo qui peut refuser euh, d'accueillir qui que ce soit et d'accueillir des personnes ou de parler par les centres de culture scientifique et technique il y a énormément de débats de rencontres avec des chercheurs euh, euh, sur tout le territoire euh, oui oui c'est et puis encore une fois, sur le site du CNRS et sur, et sur le site du journal du CNRS, il y a énormément de données. Et Alors allez-y, voilà. allez regarder, vous allez, allez voir, ils ont fait de la vulgarisation, ça va être accessible. N'hésitez pas à essayer. Pour tout et le monde, il y a une radio même aussi. C'est vrai Oui, Wikiradio. Wikiradio de CNRS. Moi, je vais regarder tout ça ce soir. Je vais tout liker Facebook, Twitter. Et puis, on va essayer de s'inscrire avec eux. Merci d'avoir été là. Merci. Et euh, revenez quand vous voulez. On va se parler ben. deux secondes. On va lancer juste une fausse pub pour l'euro. Et on viendra juste ensuite avec notre prochaine invité. Merci Sandra. Merci Marie-Hélène. Merci.